Oui, uh, R-LIFE. Bonjour à tous, je suis Abdelkir Abdelkir, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui avec Yusrah Mida, et avec ou Amin, trois uh, consultants digitales. Je vais a un thème qui est un peu polémique, de la marketing, mais avant ça, je vais vous donner un petit de temps, je vais vous donner un petit peu de lien avec les gens à la R-LIFE. Donc, c'est le sixième atelier en ligne dans SMC, il y a 5 ateliers, ou un atelier, j'ai mangé. Apparemment, les ateliers en ligne, ils sont en train d'attirer une nouvelle audience, mais je sais pas si c'est bien. Et on va dispatcher, j'ai mangé un formulaire à la comédienne, c'est quoi le format qu'ils veulent garder, pas de confinement. Nous savons ils sont 5 sur les ateliers en ligne. Je voudrais que tout le monde fasse le. Est-ce que vous croyez que les ateliers en ligne vont continuer à atterrir plein de gens ou voilà, juste une, juste une simple mode? Yosela? C'est une question. <rire> ah, oui, oui. Euh, je pense que les ateliers en ligne, c'est une nouvelle façon pour rester euh, connecté, pour rester, conne pour, euh, pour rester informé et encore évoluer dans, dans le digital. Et je pense que c'est quelque chose qui existe déjà depuis, depuis un bon moment. Peut-être plutôt notre, euh, par exemple, des ateliers où on paye directement l'atelier, mais aujourd'hui, avec ma clientèle européenne ou canadienne, c'est quelque chose de très courant aujourd'hui, surtout la vente des ateliers en ligne, non seulement juste participer et bénéficier des informations gratuitement. Donc, je vous souhaite à venir les ateliers en ligne payants. Oui, elle euh, ouais, a ce cas. Euh, t'as fait des ateliers en ligne, près de dire, ou j'aime le, le, le, le, le... Bon. nom? Non, non, non, non, non, mais elle a juste, elle a, je, je, je m'aligne, elle a ma palette, C'est vrai, les ateliers en ligne, tout ce qui est en ligne, c'est la tendance, hein. Donc, euh, oui, quand on parle de digital, et tout ça, euh, je trouve que c'est un truc, c'est un créneau qui est très intéressant. Et il faut savoir monétiser ça. Ah, t'as c'est à dire mais chez fait les, webinaires, les webinars, les ateliers et tout, gratuit parce que les gens, c'est une forme d'initiation, parce que généralement les consommateurs, ils n'ont pas l'habitude de payer des cours en ligne, on n'a pas cette culture-là. En tout cas, ils yeah. est en train de s'instaurer petit à petit, mais bon, mais réellement, on ne l'a pas. On ne l'a pas, qui m'a fait le paiement en ligne. Hein c'est pour cela, on a des dizaines de sites e-commerce, on a le mode de paiement par carte, et tout ça, mais avec ça, les gens ils ont tendance à, à cocher, à opter vers le, le, le, le, le, le, le, le paiement à la commande, à la livraison. Voilà, donc euh, Amine euh, Bon, euh, tout, tout ce qui est en ligne, c'est une tendance euh, Covid. Mais cette tendance, bon, on s'adapte à la Covid. Mais est-ce que de ce qui C'est pas évident. C'est quelqu'un chaleureux, il y a un contact physique. Mais je suis C'est l'habitué des vidéoconférences ou au colcher. Il manage juste. Les visioconférences, on s'arrange en fait juste le lendemain puis, puis des réunions à distance à Cahors. Bah bon, à savoir l'adaptation bas des structures euh, en ligne, c'est oui. le Déjà, j'ai attrapé l'exemple. Ah ouais, l' e-commerce, e-commerce. On se, mon ami, est-ce qu'on peut appeler ça e-commerce ou pas Tant qu'on fait un paiement en ligne, c'est un tout quoi. Voilà. Donc, donc le domaine consulting c'est un domaine qui touche à tous les, tous les tous les industries, tous les services. Euh, particulièrement aujourd'hui on parle par les consultants du domaine digital. Le domaine digital est en plein boom pour nous, ou fil de l'Afrique général ou au de l'Arabie. Donc, habite, on a besoin de et par la première question que tout le monde se pose, comment on peut définir le métier de, de consultant? En général, on a la particularité en tant que digital Bon pour moi être consultant au digital c'est avant tout conseiller. C'est un métier qui demande une partie de, de conseils, d'audits et des recommandations. Donc un consultant en fait digital, il doit avoir beaucoup de connaissances et beaucoup de, de compétences. faut le gestion de projet, fait le, fait les audits, à, le site web au niveau référencement naturel ou payant. le détail, mais il doit avoir cette, ces, ces compétences-là pendant un nombre, euh, enfin pendant un nombre d'années assez euh, euh, important pour dire à la fin que je suis consultant en marketing digital. En je ne me considère pas en tant que consultante en marketing digital. Moi, je, je sais ce que je suis en train de faire, je sais, je sais ce que je veux finalement, et c'est ce que je le fais aujourd'hui, belg euh, day et, et c'est l'accompagnement des clients pour qu'ils trouvent euh, la bonne méthode ou la meilleure manière pour convertir euh, finalement les, les visiteurs de leur site web voilà, pour avoir plus de, de clients, voilà, pour gérer le, leurs clients. Mais je ne dis jamais que je suis une consultante en marketing digital. C'est vrai que je touche à, à beaucoup de, de métiers je, et à beaucoup de, de, de compétences aussi, mais c'est encore… Euh, je ne peux pas me dire que je suis consultante. Donc, c'est un métier très, très, très compliqué et ça demande beaucoup de compétences pour moi. Mais vous êtes euh, es très modeste, mais tu es en train de faire le boulot en tant que consultant. Tu veux pas, juste tu ne veux pas avoir l'étiquette de consultant, mais tu es en train de le faire. Donc, euh, hey, le conseil... Que... C'est <rire> yeah. ça. Mais un consultant, il, il, il a une il culture, finalement. Euh, pas forcément. Euh, amis, ils ne sont avec euh, comment tu peux définir le marketing ta digital, ta consultante digitale Bon, qui m'a déjà, madame Bon, nous tous des travailleurs digitales d'une façon ou d'une autre. Bah, euh, consultant ou pas, qui m'a madame on en train d'accompagner les clients. Euh, après, bon, il euh, y a des trucs qui peuvent euh, je me dis que des un truc, euh, voilà. Ça, je me dis, voilà, on maîtrise ça et ça et ça. Mais là, tu peux trouver quelqu'un d'autre. Euh, le consultant avec elle, euh, majuscule qui, qui connaît tout. C'est un profil, à mon avis, inexistant. Euh, ouais, est-ce que tu crois que le consultant doit être quelqu'un qui, qui se connaît en tout, le métier euh, digital non, non, pas forcément, Lélé, euh, Pas forcément. Elle, je trouve que, bon, euh, de préférence, le consultant, il doit avoir des idées assez génériques sur tous les aspects du métier c'est à dire que les les clients il un a un comment ça se passe un hein, là... mmh. vraiment j'ai des bien fait que là, Maratha, il est capable vraiment de de, de de comprendre tous ces éléments là après elle, je trouve qu'un qu consultant doit être vraiment spécialisé dans un truc Maratha, oui. euh, dans un truc c'est un positionnement qu'il choisit Maratha, euh, au fil des années d'après euh, son expérience, qu'il a vécu dans les agences, euh, selon vous, euh, selon vous, c'est question de est où est-ce que tu, tu te trouves, c'est très simple. Donc, euh, bah c'est très d'exemple. Hein. Même si elle a vais aussi, mata Malini, Matta Bugelet, Matta tout euh, ça, je ne m'annonce pas comme étant un, un consultant dans le, le sens, de, le vrai sens du consulting. Euh, bah pour la, la, la simple raison, c'est que euh, voilà, mate, à, je, je je je gère une petite agence spécialisée en tout ce qui est génération de leads, donc euh, et de vente. Donc elle a par exemple, elle à mon approche quand je visite un prospect, ouais, elle je prospecte et tout, je me moi, je je vis ça en fait. Je ne parle pas, moi, jamais de la vie, pratiquement jamais de la vie je parle avec les clients, m'attends au je fais du comité management, elle je fais du SEO, machin, blablabla. jamais, mmh. jamais. Donc elle a elle, elle, elle, elle, mon but, elle, quand je prospecte mon message il est bien clair. Voilà, moi je fais de la génération de leads selon deux voilà. modèles économiques. Dis-moi, prends donc, au hasard, le problème, c'est que il y a la partie conseil, Certainement, ça dépend, ça dépend, ça dépend un petit peu le besoin de tel client, ça dépend du client. Alors, il y a les Alors, des clients qui sont qui ont déjà une mécanique de marketing digital qui a été déjà mise en place. Après, il s'attend toujours à améliorer. Donc, euh, pour le placement du budget, je veux le retourner avec budget, avec l'argent et tout. des clients, il y a avec eux, tu vas commencer du scratch. Et pour les clients qui, Marata, avec lesquels tu vas commencer du scratch de zéro, c'est bien d'avoir une idée globale et générique sur la mécanique à mettre en place, mais certainement, mm. à, à un certain moment, Marata, il, faut, il faudra faire appel Marata, à, des, à des spécialistes. Tu un client par exemple, euh, site WebMTA où je remarque qu'en termes de SEO, moi directement par exemple, je penserais à ah, Yosaki, spécialiste en ça. Tu vois, donc, il y a un travail de coordination par la suite. Et, et ça, ça enfin, je, je, je passe à ta question, là, quand un client dit que y a ce besoin là et là, que tu vas décomposer le métier et que bien le, le besoin tôt, c'est toi qui vas conseiller et peut-être aussi recruter, et, et peut-être coordonner. Les métiers, c'est-à-dire qu'il y a des métiers, il y a des références, il y a des C'est toi qui doit supporter ça parce que c'est euh, basé sur la composante conseil, mais tu un métier, tu consultant. Est-ce que c'est vrai ou non tout à fait. Walioum, un consultant, il intervient auprès d'une entreprise pour l'aider à accroître ou maintenir sa, sa présence sur le web. Donc, il est amené à étudier ses besoins et ses objectifs principalement. Et puis, il va proposer une stratégie digitale. Et si le client accepte, donc, il, le, le consultant même, il sera en charge de, de la mise en place de cette stratégie. Euh, après l'étude de, des besoins clients et ses objectifs, selon son budget également, euh, on, on va procéder à l'analyse, à l'audit de, de ce qu'il a. Par exemple, il a en ligne. Le site qu'il a, il ne lui permet pas de vendre en ligne. Donc là, il faut faire ça, il faut faire ça, selon l'analyse. mais On part sur sur ses objectifs et ses besoins, même pas faire l'analyse ou faire la stratégie à proposer. Le client, il dit musique. a il dit les a besoin de finalement. La stratégie que tu me proposes, elle est assez assez grandiose pour moi je fait ce qu'il faut c'est qu'il faut faire généralement c'est ça en fait le, le travail que qui fait un consultant il fait le travail il fait le, le travail de formation aussi avec le client il fait ça à donc dans, dans, selon ses objectifs mais la mise en place de tout ça avec les budgets dans une timeline adaptée est le challenge je pense le consultant Amine, qu'est-ce que tu en penses? Bon, les clients généralement, ils aiment en groupe. Avec ça, une réflexion et tout. Fait parti voilà. Il veut faire du digital. Il veut faire quoi? Matarish. Donc, radicalement, je tape, je zéro, je zéro, il faut qu'il crache le bon morceau sur son budget, il faut qu'il crache le morceau sur sa vision des choses. Sinon, il y a un sens. pas tu as vision, tu as vision, ça ne sert à rien. chaque suis confronté avec une vision, avec une autre vision, ça ne sert à rien. De toute façon, euh, Ami, ça marche juste euh, Je vais intervenir sur euh, un petit point. Parfois, et surtout les clients mat avec lesquels tu commences du scratch, mais l'obstacle généralement ils n'ont pas de vision, ils ont une volonté de, volonté de faire les choses et surtout ils prennent le voilà par exemple le de site e-commerce ils lance un site e-commerce ils collent lequel mon objectif c'est de vendre mm -hmm. généralement voilà mat mais trop le collent que les détails parce que tout simplement la majorité ils ne sont pas, ils ne sont pas connaisseurs ils collent lequel de la bonne ou fait des clients, Facebook Ads, alors que son besoin n'est pas vraiment Facebook Ads. Est-ce que tu le conseilles ou est-ce que tu le conseilles bien sûr, bien sûr, bien sûr, je le conseille. Est-ce que les femmes ont des campagnes? Hein, là, tu as un exemple qui est très très très basique, très basique. Par exemple, pour les sites du e-commerce. Pour les sites de, qui, qui veulent générer du trafic qualifié. Par exemple, par, par défaut pour il ne faut pas avoir un bac plus 10 là, pour le, le, le, le, le connaître, c'est que Google, il est de loin plus efficace que Facebook, par exemple. Ça, de oui. façon générale. Ça, de façon générale, après, ça dépend aussi du produit. Ça dépend du produit, mais de façon générale, en tout ce qui est génération de trafic qualifié, c'est Google. Et Google, c'est connu, c'est de loin plus cher aussi que Facebook. Donc, dans quel, alors, par exemple, si j'ai un client, je veux, les nom, je, veux les mat, je veux générer du trafic qualifié, elle par défaut, je je priorise Google. Google je priorise Google. La petite proposition, par rapport au budget, machin, blablabla. Et au même temps, Mathe, pour les clients. je prends les un ou Facebook. Donc là, je prépare aussi. Je fais une sorte de match en fait entre, entre Google et Facebook. après, j'essaie de faire de, de sorte, il accepte de mettre le budget sur Google. Même si c'est plus cher. Un petit cibleur, vraiment oh. avoir des. des, des ça, à titre d'exemple, hein. après, parfois, oh. après, parfois, elle a été dernièrement une expérience, le, le, le la, la même génération de trafic, euh, Facebook, vous hein, maintenant, Facebook, euh, il a assuré. Parce que le produit. Oh. Parce que le produit, il est très, très, très, très, très vendable, très vendeur. Donc, donc euh, si maintenant. Euh, On a perdu. Où elle Il faut sauver Will les <rire> Donc, le temps est déjà là. La question la plus importante quand client vous convoque et pose des questions. À quel moment vous allez commencer à facturer ça? Quand vous avez fait un client, vous avez fait il a à partir de quel moment tu commences vraiment à facturer pour le, le, le, le client bon, Ça dépend. Est-ce que Narki ou où je travaille, je facture directement durant l'appel de 30 minutes, ou euh, quand je travaillais plutôt mal, euh, surtout sur le marché tunisien avec les, les clients tunisiens. Je fais beaucoup de, de, de séances, de toute façon. Mmh. Euh, bien sûr, la séance d'audit, la, la, la séance pour poser des questions, pour analyser, décortiquer les, les objectifs. Et où oui. on parle de les proposition qui, qui répond en fait, le besoin du client, ou le budget MT, ou le, la, la stratégie, c'est là où je commence à, à facturer. Connexion. Simplement, oui. je mets une offre sur la table avec la stratégie, sa mise en place, la timeline et tout. Euh, Aujourd'hui, avec avec l'itrox e là où je travaille, bah, c'est durant 30 minutes. On offre d'ailleurs les 30 minutes de conseil gratuitement. Moi, je me spécialise juste pour analyser. Enfin, je fais mon homework, euh, le, le, le meeting, j'analyse un peu le site, les pages Facebook, ce qu'il a et tout. Et, et puis, je commence à poser mes questions dans les 15 minutes. Les 15 minutes, euh, j'ai toutes les, les informations dont, dont j'ai besoin à un des clients pour lui proposer une première stratégie. C'est ça, en fait. Donc, je lui dis aujourd'hui, si tu veux commencer avec l'email marketing, tu peux commencer avec sa stratégie-là. S'il accepte, il va acheter l'outil finalement. Il va Ok, je, je veux bien acheter, euh, voilà, je veux bien mmh. mettre en place cette campagne. Alors, voilà, il faut payer un abonnement mensuel ou annuel, etc. Et c'est là où je conclue ma vente euh, 30 minutes. Et j'espère qu'on peut voir ça en Tunisie aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on peut faire en ligne et qui, qui ne qui, qui nécessitent pas un déplacement en fait, ou le l'embouteillage, ou l'embouteillage, etc. Et je pense de, de, de choses aujourd'hui qui peuvent se faire en ligne simplement et on doit faire confiance la, les, les consultants, les nerfs membres ou le tonsiller il va s'adapter tôt ou tard il n'a pas, mm. pas le choix. Pas <rire> choix. Euh, nous, Merci, euh, C'est un, un processus qui va prendre du temps mais ce sera efficace. Euh, Amine, euh... j'ai client et c'est avec Malaloula. Marafin, a de vie, est-ce que toi ça comment ça se passe Voilà, ça m'est arrivé c'est avec un client tunisien, il a eu une petite réunion, il a va pas réunion, il m'a donné un petit enveloppe à il votre facture, mais bien sûr tu as déclaré ça, bien sûr tu as déclaré ça. Parfois, c'est le processus qu'elle a eu, une première réunion, deuxième réunion, proposition, une proposition, va dire qu'un retour, mais monsieur, vous n'avez inventé rien, manelet. les conseils, comme je euh, vous manel Abdi, tu l'aurions pour faire des trucs, il y a une chambre, il une il a une chambre, je suis obligé de répondre à la personne, ah, voilà. il faut ne pas être aveugle pour, pour, pour bien regarder, il y a une différence entre voir et regarder, sinon. Euh, ça ne ouais. arrive. ça ouais. arrive, les trucs, vous voilà. enfin, en fin de compte, digital, mais je ne sais plus, tu tu vas inventer un truc, Des, Derrière un de site systèmes développement, mais je suis process il y a je ne m'y pas. ce genre, de, quand tu vas entrer en contact avec les clients, tu trouves le contact, il y a de, il y de conseils. Franchement, je trouve que c'est le, le point le plus important et le plus délicat. C'est très simple. Il y a une question que je me pose. Et ma question qui sera aussi la réponse à cette interrogation-là. C'est que comment vous expliquer qu'un client français, par exemple, ou bien allemand, ou bien X, que tu n'as jamais connu que tu as prospecté par exemple sur LinkedIn et que tu arrives à signer avec lui au bout de 2-3 jours, et je, dis, je dis bien au bout de 3 jours, indépendamment de la valeur de l'offre, hein, indépendamment. Mmh. Ça peut être un petit truc, comme ça peut être un truc moyen ou bien un truc qui est euh, co consistant, disons. Ça commence par un, un simple échange sur LinkedIn, tech ça passe mail, voilà, et un mail la voilà, après, quand tu es spécialisé, par exemple, dans mon cas dans la génération de leads, la génération de ventes sur le style e-commerce, donc partie les quand il m'approche, il sait parfaitement est ce que je fais. Donc voilà, après, parfois, il n'y en a pas d'audit. Il n'y a pas, il y a pas, et la partie consulting, il n'y a pas réellement. Il n'y a pas réellement parce que voilà, le mec, il a une structure bien mise en place. Il, a, il est connaisseur, il est averti. Disons, il n'est pas connaisseur, il est averti. Donc voilà, et après, par exemple, j je vends ce, ce produit-là ce service-là, j'ai besoin d'une de, de, centaine de litres, par exemple, n'importe quoi par mois, a mmh. l'offre avec tout Un simple échange par mail, la brasse au mail, la mail, voici ma première offre, tic tac, tic, c'est l'offre technico-commerciale, disons. Et j'ai revenu directement. OK, directement, donc la base, le bon commande, il le signe, il me fait le virement enfin mais elle est bon elle négocie un peu on fait ça ça ça ça prend quelques petits jours j'ai bien quelques petits jours matin hein. on se au bout de, de, de 48 heures j'ai conclu une offre ma ah mais il fallait un simple nargue juste on euh, met le téléphone ce matin ce matin mais réellement c'était ça et puis voilà lors de la bine on met en place un système de suivi pour la livraison pour, pour pour pour pour pour par contre Généralement, la majorité des clients tunisiens, des prospects tunisiens, c'est toujours le plus prospect. Quand il faut avoir les clients, ça y est, on va passer à la phase facturation, donc le problème ne se pose plus. Les prospects, ça me promet l'os que je vais faire le matin. Tarder, on met s'il vous plaît. Voilà, voilà. Elle va se demander est pas trahi des tunisiens avec Blas Mile Non, ok, on a le genre. On a le cas de la question. Donc voilà donc le, le, le prospect tunisien bouche le col là j'ai traité avec des personnes averties surtout et surtout la majorité pour ne pas dire la totalité c'est des jeunes C'est un talent qui donc du coup je n'ai pas eu de problème au niveau de, de la démarche commerciale t'es vraiment mais la majorité je ne des petits clients je parle pas de, de, de grandes enseignes là quoi ouais. En enseignes, peut-être que le processus terme à toile là, surtout pour débloquer un budget, machin, blablabla, donc ça se comprend. Mais pour des enseignes, des petites enseignes, ou bien des moyens enseignes, parfois ça prend du temps fou, des mois, des mois, mais je ne sais pas, je ne sais pas, tu vois, je de trucs dès que je une BMW alors que c'est un petit truc elle franchement depuis que j'ai lancé ma petite agence vu que c'est un balch avec les boîtes offshore. Donc, donc elle, je dois dématérialiser tout ce qui est process commercial. Je sais que c'est délicat, mais c'est un objectif. Vraiment, c'est un objectif. Et parfois, je l'impose de façon indirecte. Donc, voilà, c'est ça, les tarso essence, ou les tarso téléphonette, les tarso emboutiillage, ou ça. Vraiment, on fait bien les calculs, les coûts de revient par rapport à l'offre négociée. Pas bien. Mmh. Normalement, quand j'ai le suis place la fin il y a plusieurs offres au bout du deuxième échange avec le client, avec le prospect, mmh. tu, tu, tu, tu, tu laisses tomber. Mmh. Mais, Mais juste un, un, un, un petit euh. point avec lui surtout, pour mmh. surtout, surtout, surtout les personnes qui ont lancé des projets récemment et tout, on, a, on essaie vraiment de trouver le, le, le, le bon calibrage généralement voilà, on, a, on a envie de faire, de, de faire des références on a aussi le, on a envie Marata, de, de générer du cash flow et donc parfois je dis bien parfois parfois on calcule mal les, les, les, les, les, les, les coûts de vente interne. et voilà. ça c'est parmi les trucs euh, le coût de vente si tu peux expliquer la baisse voilà le coût de vente le coup de vente, si tu as une précession, si tu as approché un prospect au ou bien, il t'a a consulté, et il a défini un certain besoin. Donc à partir qu'il définit un besoin, normalement, le compteur, il doit être déclenché. Si maintenant, vraiment, il a à la responsabilité. Attends, 37 en ligne, 40 en ligne, les hommes les bêtes, quand ils n'ont pas interagi, n'ont pas posé de questions, ils n'ont pas bien saisi le... le le concept, on parle de consulting à la carte, donc euh, le cours, on parle l'acquisition, si tu peux l'expliquer encore mieux, ça sera bénéfique pour de l'économie de l'économie. Le coût d'acquisition, il ne s'agit pas que, c'est pas limité au consulting, c'est pas limité au consulting. Par exemple, elle je porte la casquette plutôt de chef d'entreprise. Mm -hmm. Donc donc voilà, Donc du moment où déjà le coût d'acquisition, c'est pour approcher ce prospect-là. Mais supposons, supposons que c'est un prospect, c'est un lit d'entrant, c'est du inbound presque pêche, et tu as été recommandé par quelqu'un. Donc tu n'as pas fourni, tu n'as pas tu n'as pas dépensé de l'argent, tu n'as pas voilà du temps pour supposer que c'est le cas. Normalement, à partir du moment où cette personne-là, cette dame mais ce monsieur te contacte par téléphone pour fixer un rendez-vous, quelque chose il y a plus ou moins, il explique sa problématique, il est mal Normalement, le week que la bête est à quand il va être déclenché le moment que tu asadie avec le le projet des projets le transport ntaak lâcher les le va tu vois ce que je veux dire tout ça ça rentre après une fois que on sort une phase avancé معناتها la négociation, et tout je le staff avec à part معناتها parce que tu dépenses un petit le tu as des charges fixes que ce soit tu as une équipe de salariés, tu as un loyer, tu as de la CNSS à payer, tu as, tu as... il faut normalement, il faut que tous les coûts, toutes ces dépenses là, doivent être incluses. Elle doit être. Je sais que c'est pas le cas majoritairement, surtout pour les, les jeunes consultants, les jeunes entrepreneurs, parce que bah, ça vient avec l'expérience aussi. Hein. Donc euh, voilà, ce que je veux dire, c'est que la gestion de projet. La gestion de projet, ma téléphérique, le coût d'acquisition, il doit être vraiment bien, bien, bien calculé. Alors généralement, les clients généralement, généralement les clients, ils ne respectent pas, ils ne respectent pas le le le ce qui a été convenu, le loul. Dis ma femme a des imprévus Comme ça, par exemple, tu vas lâcher freton, tu seras obligé de chiffrer à Axel. T'as dit, arkey, mon mon revient célèbre à X.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 le statut d'un consultant. Je ne sais pas si on peut avoir un statut de consultant avec une Batinda un ou. Batinda, oui, Batinda. Je n'ai pas, pas procédé à cette étape-là. Même, Hata qui, une, une, une, je me suis lancé pour mon propre camp pendant 4 mois ou 5 mois. J'ai fait le truc juste pour tester. Jusqu'au bout pour, pour me lancer. Et, et j'ignore comment, comment faire dans ce pays. Je sais que c'est un peu compliqué. Donc, euh, Amin euh, ouais, ah, ouais, a elle la réponse. De Pas ma statut consultant, mais bon, euh, elle, elle à mon avis, la situation en à Ottawa, comme chef d'entreprise ou consultant, à la fois, ça m'arrange mieux. Tout ce qui est consultation, il y de consultation à la loi, ou mettre. Euh, bref bon, elle, elle, c'est pas le cas pour moi, elle, franchement, je me sens pas vraiment concerné par ce, ce statut-là. C'est moi, bon, moi, j'ai, il y a quelques mois, j'ai lancé ma petite agence, donc voilà, j'ai une petite équipe, euh, voilà, donc, euh, je, je, prospecte, elle, pour moi, c'est, c'est, plutôt, ma une tâche commerciale, plus autre chose, hein. Donc, euh, voilà, j'ai, euh, euh, oui, il y a un statut d'un consultant, en Tunisie. Mais là ça a consultant, ça physique quoi. oui, mais société, Mais on peut aussi être consultant mais avoir avoir une de salle. Oui, oui. Voilà. En fait personnellement, je préfère quelque chose qui est une des consultations, on de tout simplement. Voilà. Euh, il y a une patente via le guichet unique dans la pays. À quelques tailles entreprises, y compris entreprise. euh, entreprise, une, une personnelle. Une, euh, si, ouais. Voilà. Donc, personne physique. Personne physique. Ah, ok. Okay. Merci beaucoup, Zérobe. Euh, <laughs> voilà. euh, il y a une question, tu as Boucher, rapidement, euh... tout le monde. Voilà, question très importante dans le domaine digital, dans consulting, comment on peut se définir consultant Est-ce qu'il y a euh, des, des diplômes, des certifs qui vont avec ou c'est vraiment pas euh, comment dire, c'est pas important Absolument. Euh, à mon avis, euh, non. Je suis économiste éco éco de formation. À la consultation, j'ai euh, un pur hasard, un concours de circonstances. Un des amis, un de ma centre d'appel. Donc, euh, comment faire une petite transformation digitale de l'activité et faire une émission d'appel, toi, les réceptions d'appel. On a fait ça avec euh, le, le digital. Et, Là où je suis. Donc, euh, voilà, je suis économiste de formation. Oui, euh, elle en informatique industrielle à la base. Hein. Euh, en, fait, en fait, juste pour, pour répondre à la question de, de, de, de, de Boucheram, par rapport au marketing digital, hein. je parle par rapport au marketing digital, moi je trouve que c'est plutôt ma c'est l'expérience, avant tout c'est l'expérience. déjà ma flashback ma ma ma ma marketing digital ma a a dans, dans les, dans les facultés. Avant ça n'existait pas. A a avant déjà le, le digital le digital a a... Pour moi ça reste toujours du web marketing. C'est du web ouais. marketing. Voilà, c'est une nomination à la mode, soi-disant et tout, mais bon, mais c'est du web marketing. Le web marketing, ça existe depuis que Internet existe. Après, qui va-t-il Ça marque petit à petit, euh, ça s'est développé, blablabla, jusqu'à le mobile, ou tout ça. Donc, pas forcément, juste pour, pour céder la parole... À, à toi, Kélim, là où tu peux exercer dans le domaine du marketing digital sans pour autant être diplômé du marketing digital. Voilà. Oui. D'après euh, ce que je pense. Hein. Pour rappel, euh, nous, le Club, on a été convoqué à Amnéo sur plusieurs ateliers. Je aux intérêts de la direction de l'ISZ et de l'USA dans le programme Tunisia Job, il a contribué Le programme d'interdiction de marketing. C'est un programme très riche a le marketing, dans la prospection, dans le référencement, dans le cadre qui sera mis en œuvre, mis en action à l'AMG, il y aura les premières promotions Vous allez voir, il y aura des sections de marketing à la cadre. Le faire retour sur le le je pense que le digital, ça a commencé justement à l'étudiant, j'étais membre de l'ISEC et on faisait beaucoup de campagnes pour promouvoir nos, nos projets et tout, donc on travaillait beaucoup sur, le, sur, sur Facebook, voilà la site web interne. Et puis, et puis j'ai intégré un petit job de en tant que community manager fille école de formation fille Fineb Wombad euh, y a intégré Pipe euh, Desert, l'agence de digital marketing. Et c'est là où j'ai appris, appris le, le, le, le métier, si vous voulez, où j'ai une un talent vraiment. Mais Lyum, heureusement, puisque c'était le, le métier de, de l'avenir, femme a des, euh, des diplômes, femme a des masters, des licences, pour le digital marketing. Enfin, les les spécialisée au e-commerce c'est ou... bien ils ce que nous à la... le métier. ce, que nous, ce que nous à la prochaine la question les est-ce que consultant c'est quelqu'un qui a d'expérience ou est-ce moi je direct les consultants a tout par des boîtes donc est-ce qu'un consultant oui expérience oui. ça oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Réellement, Martin, tu vas consulté, va te consulté qui m'a pas tout ça, m'a dit c'est conseillé comme que tu fais tu à tu euh un nouveau né qui mais comment la craie OK, d'accord, Martin, même si tu as tu as tu as eu droit à une formation académique consistante, tout ce que tu veux, mais réellement, Martin, tout le monde ça le sait, Martin, c'est couvert sur terrain, c'est sur terrain que tu que tu que qu'on qu apprend. Comme ça, matéyisme, Martin, franchement, matéyisme is a minimum. Déjà, هو شوف, déjà, واحد tu peux te défendre في بوتا dans une agence, ou eh bien, euh, le plan de carrière, maintenant tu commences junior, junior, confirmé, senior. Qu'est-ce Tu donc par défaut, tu as le statut d'ingénieur. Tu n'as pas d'expérience professionnelle. qui fait que tu peux te proclamer maintenant en tant que consultant, qui est capable d'apporter de l'aide, l'aide escomptée pour les clients qui ont, expriment un certain besoin, le besoin. Parfois, tu ne peux même pas le, le, le, le cerner. Il y tu n'as pas vécu petit plusieurs catégories les le les mais avec que et plus euh, Amine, et plus la, la, la boîte elle est grande plus tu vas, tu vas apprendre encore plus hein? euh, c'est tout à fait normal plus qu'on en contact m'arrête dit un homme expérience un homme plusieurs visions un homme dit plus être en contact avec les clients. À demeurer en contact avec les clients pour vendre tes propres services, pour vendre les services de ta boîte. marchés, Tu sais, le web. tu accès à des outils que tu peux pas avoir accès si tu la donc, euh, donc, c'est, c'est très, très important d'avoir une expérience, une boîte qui vraiment, qui, qui a tous les métiers digital. Euh, là, à le les pédosiers, ils ont, ils exercent, bah, j'ai fait plusieurs, plusieurs axes digital, tout ce qui est marketing, inbound. bande, couche, mais je vous vous avez, appris plein de choses à dire. Ah, j'ai intégré une bonne école business commercial j'avais aussi un coach qui m'a qui m'a beaucoup appris commercialement parlant et également côté côté marketing digital ou j'ai mis la main dans la pâte qui m'a Hosni, j'ai beaucoup appris pendant les quatre ans que j'ai passé à Pieterzere digital je suis il y a toujours des nouvelles tendances au format des logiciels, etc. Dernièrement, je me suis fait certifier à HubSpot Academy. Je fais les certifs à Hopspot Academy. Ce qui nous mène à la question de Ria Bunbarazou, je suis un consultant en business development dans le secteur de la communication je m'intéresse au monde digital. Quelle formation pouvez-vous me proposer pour essayer de creuser dans le secteur et surtout pour pouvoir vendre plus euh, voilà juste euh, euh, voilà euh, juste pour répondre à, à Riyad euh, est-ce que je peux faire de la pub hein, ça dérange pas pas pour moi <rire> non, c est, c est, c est. ok je pas pour moi parce que non non les rappeler les que je possède sur le dossier hein qu'une euh, il va se reconnaître Femme à l'information de Easyweb ah, mais EasyWeb, euh, il propose des formations qui sont assez intéressantes, pour ne pas dire très intéressantes, qui, euh, qui, qui tournent autour du e-commerce, du, du, du community management et tout ce qui est branding Donc, euh, oui, tu as, as, as, as le site easyweb.tn et tu vas trouver des, des, des formations qui sont assez intéressantes et qui pourraient éventuellement répondre à les, les besoins techniques. Voilà. Mais tu as oublié, tu, tu, tu, tu as oublié on a fait les formations depuis 2016 on a trois on a cinq formations on a le community management on a le financement web intégration web rédaction web et enfin e-commerce on a cinq modules certifiants qu'on fait depuis 2016 en community management on va amener en intercience le référencement et dernièrement on a lancé la première formation rédaction web qui n'a pas abouti à cause de la covid ou la oui. formation en intégration web ou e-commerce. Donc, cinq modules euh, sont disponibles aussi. You, you, you Vous êtes à accès les plateformes, l'IUM, ou des formations et des certifications, je dis bien gratuitement, uh, Think with Google, uh, donc Google mm. Academy, ou oh, AppSpot Academy pour l'email marketing, surtout un titre de « Je veux vendre plus ». Donc, si tu veux vendre plus aujourd'hui, tu, tu dois faire de l'email marketing et de la capture des... des voilà. Bon, euh, juste, euh, Calib, les, juste Yaman, Juste par rapport, le clé par rapport à l'email marketing, bah, malheureusement, l'email marketing, c'est l'outil, c'est le levier le, le, le, le plus puissant et le, mmh. plus, et le plus rentable, si bah, on va parler de communication là, au digital, franchement, ni Facebook, ni Google, ni rien. Si bah, as, mmh. le, tu as la bonne structure, bah, as la bonne, tu as mis en place la bonne mécanique, tu as la, la bonne data, bah, c'est un outil qui, dans le rapport qui a été pris, c'est le top. Malheureusement, plutôt, le scénario... La problématique avec le digital, euh, c'est que les mails marketing c'est un levier parcours. Parcours, que ce euh, soit... Oui, ouais, ouais, bah... ouais, ouais, ouais. j'ai le, le point point point je le point Tracé wali, Amine, information à Dans le euh, euh, je je manette des structures, plus oui. de moins, marocaines, dont a à À part ça, il à l'information. Je conseille, la a dit que ne pas le chouer. Voilà. quand Est-ce que tu crois à l'image que tu as depuis plus de 7 ans? que les consultants tunisiens le connaissances tunisiens ne sont pas en train euh, vraiment de faire euh, assez pour euh, pour voilà, vulgariser le concept de marketing pour euh, conseiller le client pour que euh, est-ce que tu crois que, euh, que le consultant tunisien ne pas il n'y a pas vraiment un travail communautaire il n'y a pas euh, l'image alimentaire il n'y a pas vraiment des moyens comment expliquer allez je vais marketing khatou déjà par exemple donc qu'est-ce que tu en penses bon Kali euh, malheureusement malheureusement chez la majorité et je dis bien chez la majorité je ne généralise pas voilà je me traumé je vais la pas c'est que à un certain moment surtout elle est elle est le, le le digital la communication digitale de façon générale elle se limitait Facebook, Facebook, et malheureusement ça, quand je bosse, hein, je lance mon, mon projet, quoi, Facebook, communication, déjà Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, il a bouffé tout le monde, je dire. Donc, voilà la bête chercher la facilité. Au même temps, bon, c'est un titre qui n'est pas très cher, Mais la bête craque au Facebook, malheureusement. إذن أنا خلال جسمح للكليم على فصل الالكترونيات خطر ما خطر يوسف المستخدم في بيزير أنا ما أنا في في نحن في في في في في في pour plusieurs de nos clients, on a fait des centaines, de centaines de campagnes emailing et ça marche. Pour ceux qui ont un terme à cas, pour les ateliers en ligne, les ateliers en dans le version centrale, partenaire, le client, il y a seulement 20% de géomé Facebook, 20% de géomé campaigne e marketing, ou 20% de géomé LinkedIn Twitter. On a tout à fait... À l'axe, maintenant la bête complètement. Euh, en fait, en fait, oui, que tu viens de confirmer ce que je viens d'avancer sur la performance de l'outil, de le levier, de le mail marketing. En fait, le club, à la SMC, ce que vous avez fait pour vos clients, pour ça reste toujours un truc par en rapport fait, à ce qu'on doit avoir sur le marché. C'est ce que je voulais dire. Bien, le mail marketing, c'est un, un levier qui n'est pas cher. Mais, où, fait tournes, fait tournes. Alles, je sais pas, en fait, fait tournes, mal malheureusement, elle a d'après mon expérience à moi, c'est que mmh. les, les, les, les techniciens, et je dis bien les techniciens dans l'email marketing, tournes, ça ne court pas les rues. Elle a franchement, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui bossent, euh, qui, qui essaient de bosser a, avec l'email marketing. Mais il faut toujours les meilleurs marketing pour eux ce que je dis une cest il, il a place un outil mm -hmm. tu vois ce que je veux dire côté mais mais, euh, mais mais mais mais mais les est-ce que Je vais répondre à ta question autrement LNG les clients. Oui. Par exemple, pour lui générer du lead, mm -hmm. pour générer du lead, euh, euh, et je n'ai pas et je n'ai pas par exemple, il a un produit bien spécifique et je n'ai pas les bases de données adéquates moi personnellement pour lancer des campagnes emailing donc elle a forcément, je dois chercher de, le, le, le, le, ma, ah, ma, oui. ma question était la, okay. la question, c'était la contribution en tant que mon tourment, en tant que communauté digital, en tant que de boîte comment approcher les gens pour leur expliquer de façon générale, je ne parle pas d'un client je ne parle pas de vendre, je ne parle pas de lead je parle de, de façon générale pour expliquer digital, pour expliquer par exemple email marketing Attends, attend j'approche quelqu'un pour lui expliquer, maintenant, pas quelqu'un, pas, pas quelqu'un. Quelqu Je parle de façon générale à grande échelle. Qui la qui les en pour parler de Inbound. Je parle aussi de, de, de, de créer un blog pour parler de ça, de, de faire des, des vidéos. Est-ce que tu penses, Elif on a assez de gens qui sont en train d'oeuvrer pour, pour ça ou la preuve, elle les organismes qui m'a, qui ma, qui ma, qui ma, qui ma le club inter, qui m'aiment le SMC. Ma ta, enfin, ma tu vois, ma ta, ma ta la, cette, cette, cette approche-là de prévention, ta, ou de, de, de, de, de, de, de lancer des trucs pour informer les gens, pour éduquer les gens, pour leur initier ta, auprès de ces personnes-là, un nouveau concept. Non, enfin, mais je ne pas ça. Ce genre d'initiative, il n'y en a pas. La famille, mais bah, je ne mêle pas de ça ils prennent la clé digital et ils proposent leurs services, d'accord, mais il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas assez en tout cas d'organismes qui font Au niveau au niveau de l'État, ben pas forcément sur le niveau des civils, le conseil, il n'y a pas beaucoup de travail sur ce côté-là, moi je trouve. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses Et bien, il y a cela pour proposer la numérotation qui eu un grand succès qu'on remercie beaucoup encore une fois. Donc euh... Euh, bon, Kemshir Kiva l'email marketing, Nakiva l'inbound marketing, toute une stratégie. Oulium, l'email marketing, c'est une stratégie parmi d'autres. Euh, je ne sais pas si c'est adapté à 100% au marché tunisien, mais le marché tunisien, on est encore... Mazen a fait les ABC. Un bon site web, euh, de la communication pérenne, hein, les réseaux sociaux, euh, les, les budgets ads euh, qui fait je ne pas, génération de l'idée de la notoriété. Donc, je phase que c'est pour faire de l'année. Est-ce que tu est ne penses pas qu'il qu n'y a pas assez de travail Nous sommes un seul organisme, assez de travail de la société civile, de, des de, de boîtes, des consultants pour créer un espace de communication, les ateliers, les élevements, les élevements, pour euh, vulgariser le concept et conseiller les gens euh, euh, à l'encontre de l'année. Tu ne trouves pas de, de difficulté pour expliquer ce qu'est le marketing. Je pense Bablax. Je vois beaucoup d'événements dernièrement. C'est grâce à vous, entre autres, le, le SMC qui fait beaucoup d'événements dernièrement sur le digital marketing. Le fait de, de même faire atelier ateliers ou la Dernièrement, der, der, ça fait sept ça ça ça ans. ans. Ça fait 7 ans ça fait <rire> que, dernièrement, ça va à oui oui, on a dernièrement par exemple le rendez-vous digital marketing, une fois une fois par mois, ou d'autres ateliers, l'atelier n'ta n'har je le fait un très bon bon boulot, surtout les étudiants, ou les professionnels, ce qui est bien. D'ailleurs, l'atelier il y avait beaucoup de professionnels. J'ai même eu un lead l'atelier, c'est quelqu'un n'a pas encore donc c'était un centre de formation Il y un les contenus nécessaires Où il a bien de la génération Mais je ce monsieur là Il dit ateliers Il dit à Il ateliers Il pose des questions très importantes grâce euh, Yossel, en tant que consultant, il a vraiment cerné, son besoin à la cadre. Oui, oui, il mm. a sur plusieurs euh, le leviers. Il est intéressé par l'email marketing, le contenu, il va l'agencer. Qui fait qu'il va euh, le mettre en valeur pour, pour générer plus de leads, pour améliorer, améliorer sa notoriété. C'était ça l'enjeu. Enfin, on il était Open Je l'email marketing ne marche pas. Mais je ne sais ça ne marche pas. Aujourd'hui, on a les adresses email, que ce soit personnelles ou professionnelles. On a les emails. les emails, on l'objet email. Est-ce que ça m'intéresse ou pas? Ouh, j'ai l'email marketing qui fait que j'attire l'attention de mon client, de mon prospect. Amine, est-ce que tu crois que Société Civile ou les boîtes, les consultants sont en train de faire assez pour conseiller les clients, en général la communauté et les clients? Émil, Émil, parmi les premiers à on a travaillé sur plein de projets, plein d'événements. Donc, Je pense que les associations et les groupes de personnes, ou les groupes professionnels, voilà, des sociétés. Les sociétés, en fin de compte, ils sont sur Ils s'en fichent du volet consulting, à la majorité. Les petits consultants, les consultants individuels, ils ont consulting, ils ont de quand fin compte, une boîte structurée, <muchempe> c'est normal. Donc, euh, je remercie je, je, je, je, je, je rappelle aussi le club un club qui club de ou Malek, on est en train de aussi le, le concept de l'expérience Il ça marche très très bien. Et chaque fois qu'on travaille sur un sujet, sur un concept, il devient un peu grisé, il devient populaire. Donc euh, on est très heureux très, euh, de faire mané, tout ce défaut-là qui, euh, qui semble euh, donner, donner ses fruits. Et on fait appel à tout le monde. On est là, toujours pas tant. On pense. Euh, euh, toucher plus les professionnels à travers des événements dédiés les pros mais il sera fixe ou il y a deux ou quatre en ligne donc euh, je remercie aussi c'est a été c'est comme dernière membre très actif mais il ne rate pas une occasion en plus de manger ou a un petit problème c'est bon c'est bon c'est bon ça va T'as as des tu as des relax donc quand je vais te je vais casser un rythme je suis un le long euh, ta, souris, ta caricature, et je veux que quelqu'un en fasse un commentaire. C'est hein, relation avec le conceptif en général, mais ça touche euh, aussi au digital. L'heure ouais. Allez-y. <rire> Alors, vous voyez ça sur l'écran. Traffes l'écran, mm -hmm. on ouais, l'est? Oui, c'est bon. Je t'en rapidement. Alors, c'est écrit... الوغ تو بو لوزيميتو سا اللي مع فيها بدلوا سنو مان ولا اسمه سنو سنو و الدير ولا اسمها فريت سانتا سايز est-ce que le consultant, c'est quelqu'un qui va changer le. Ah, le branding. Le branding. Le... Exactement, le branding. C'est oui, oui, oui. oui, est ça. Est-ce est... est que tout le monde qui trouve votre projet, ce que vous faites, est-ce que, est que votre conseil, ça, ça inclut aussi le branding dans l'équipe Moi non. Ami ça, ça dépend qu'une femme a un besoin. Et si le marque, le marque, elle est là, elle est bien. Pourquoi elle a voilà. changé euh, Yostela Bien sûr, la, la brand elle, elle est très importante. Donc, euh, oui. Non, elle, Alors, elle, elle, est, elle, est, elle est importante. Je sais que c'est le mais elle est importante. Puis, non, mais euh, après, ça dépend. Elle a personnellement fait le crédit de terre. Et le rebranding, ça ne me concerne pas. Enfin, donc, c'est bon, euh. Rapidement. Alors, elle avait déjà assez... Euh... Bon... Euh... Je <laughs> suis consultant, je 250 000 pour est-ce que le consultant est-ce que le consultant, est est-ce que le consultant, le consultant, le Like, uh, give, a, give a man a fish and you feed him for the day. Teach a man a fish and you can charge a consulting fee. <laughs> Est-ce que votre travail de consulting c'est vraiment apprendre les gens uh, comment uh, pêcher des poissons? Non. De le sens gratif? Non. Well? Tala, m'a vu que pêcher comme en Franchement, fait je suis pas vraiment trop dans le consulting entre les sens des termes, mais je crois que le consulting pour lui montrer qu'est-ce que tu peux lui apporter, sans pour autant lui donner tous les outils en main. Alors, tu vas lui donner et l'information, et les outils, et tout ça, ça ne pas de la formation. Dans ce cas-là, tu dois être payé pour la formation. Bon, d'après ce que je pense, après… Euh... Voilà, c'est la question pour nous. Est-ce que le conseil le... Il a formation de formation de dans de formation de formation les clients de formation dans la de formation de formation de formation de formation de à de formation de de formation il formation de formation de formation de formation de formation de formation de de et puis il va déléguer le travail ou bien à ses équipes ou bien à moi-même ou bien en collaboration. Il y a un client aujourd'hui qui veut devenir un consultant. Donc là, Il va se prendre les coachs ou les centres de formation pour avoir ça. Amine, est-ce que un de ces clients il veut assez de célébrité? dis moi dis moi dis moi Pire, pire, nous, nous il y a apprend, bon, il fait un effort, ou un, ou il apprend pire, il a a une proposition voilà, en fin de compte, c'est un truc, c'est un peu une d'un il y a toujours. Donc, le marché est en changer. nous avons besoin de stratégie consultants. a cas, par exemple, le marché est en train de changer. Il y a, il y a, il y a un buzz autour d'un truc. Vous devez se poser une question consultant. Et pourquoi normalement, normalement, avec les, dans les, les sociétés qui se respectent, qui être intégré dans la c'est quotidienne c'est un, c'est un truc qui doit être intégré dans le, la vie quotidienne de, de, de l'établissement toutes les stratégies de façon soit digitales, machin, commercial, n'importe quoi, hein, ça bouge. Mm -hmm. Donc, il y, a enfin, il y a des outils d'autres, une nouvelle tendance. Enfin, ils ça, sac à la Si on va appliquer un système communiste, disons, un esprit communiste au sein de l'entreprise, dans là, la là, là où euh, tu risques, de de, de de de faire écouler ton business. Donc, voilà ce que je voulais dire. C'est que ça doit être, bah, ça doit faire partie intégrante de la vie quotidienne de la société. Moi je me moi je je fais appel à des, à des pour. Uh, <rires> quand ça ne marche pas. Entre parenthèses, ça marche, et y a juste un, un ouais. J'ai ma bossé dans une agence. où ça marchait, ça marchait, ça marchait. Mais ça crie à la en doit, plus ou moins. Comme par rapport aux outils qu'on qu développait et tout. Après, donc, euh, voilà, il le faire cas Donc, voilà, était déjà trop tard pour se rattraper par rapport à l'évolution du sat euh, sur le marché. J'ai mm -hmm. Est-ce que tu est as eu euh, un, un bon flex, un client qui a, qui, a fait, qui a fait appel à toi au début d'un nouveau projet? Avec les, les clients euh, étrangers aujourd'hui, euh, en dehors de la Tunisie, euh, j'ai des, des prospects qui, qui viennent juste de lancer un site de dropshipping simple. Euh, ouais. Ils n'ont pas, même pas une page Facebook ou autre. Ou enfin, les clients, okay. ils, ils calment quand ils, ça marche pas. Euh, ouais, là, ouais, il a tout essayé et ça marche pas à Wahdo avec les cheneto filkiin qolou conseil wala consulting nahna pour moi c'est un un ki informations gratuites en tant que consultant ma le client, il a, il, il, il a eu un, un avantage, voilà, il a bénéficié de quelque chose, voilà, tu, tu, as mis, tu as mis en valeur ce que tu proposes aujourd'hui, donc ça inspire confiance. Un peut-être qu'il n'a pas le budget, il veut essayer, c'est simple, à certains moments, il va revenir vers toi, il va faire appel à toi. Donc c'est ton travail, ce, ce que tu as partagé avec lui, il a essayé, il a trouvé que c'est simple, mais ça n'a pas marché. Pour ouais, elle, la serre-marché, elle m'a même fait, je kiffe, je serai un marché. Il n'a pas pu dupliquer le modèle qui a marché, il y a beaucoup d'enjeux. Donc, il va faire appel à toi. Je pense que le travail de consulting, branding. il branding les de... monter en compétences. Il le le ce que je suis en train de partager avec le monde autour de moi. un consultant, c'est du conseil avant tout, et il est là pour aider les entreprises, et bien sûr, pour gagner sa vie. Mais il ne peut pas gagner voilà. sa vie directement... Facilement. <rire> facilement, oui. <rire> euh, je, voilà, je vous rappelle que dans chaque royaume, il y a un roi, que chaque roi, il a un conseil, Il a ou, plusieurs conseils. Donc c'est très important d'être conseillé. Amine, est-ce que tu as la chance d'être un de, de, de, de conseiller, pour un projet me lourd ou elle a qui est comment ça se passe oh, il y a un pour les laver, pour éteindre le feu, Mane, généralement. Mais, <rire> euh, mais, ça arrive, mais ça arrive, parfois, quand tu reçois un appel, tu voilà, il y a un juste il y a un on voit ce qu'on peut faire ensemble, ça fait plaisir, ce type d'appel ça fait plaisir, ma femme a... il n'y a pas de problème, juste il y a un ce qu'on peut faire ensemble, ouais, ouais. et euh, ouais. c'est euh, des gens, lesquels on a fait des trucs ensemble, on a changé, on a essayé de changer, quelques process, ta prospection, on a, on a et ça a marché. Donc, revenez la question, est-ce que tout le monde ici est consultant Est-ce que vous connaissez des sociétés ou des clients, et les tous son staff, est sont des consultants consultant Il y a des boîtes, ils sont des seniors. Même <laughs> <laughs> euh... de <laughs> Généralement, il y a de, beaucoup de consultants. On <laughs> en, <laughs> en, voilà, en logiciel, ça, ça arrive. Finalement, c'est un métier. Les consultants, on s'est dit, personnellement, je ne me considère pas en tant que consultant. Moi, je, je, je, je me spécialise. Aujourd'hui, on peut être consultant في, في spécialité, je maîtrise. Oof spécialité. Mais on a dit aussi que dans le digital, pour être consultant en marketing digital, tu dois avoir beaucoup de compétences et une bonne expérience pour te dire que je suis consultant. Voilà. en tant que consultant, qu'est-ce que tu as d'autres consultants pour le même client? Non. Non. En tout cas, je ne me rappelle pas. Non. Non. Amin, qu'est-ce que tu as un une conso pour le même client Oui oui. Ah moi ce client c'est pas un client tunisien. Oui, bien sûr. C'est ça. Karim, t'as, Karim, je t'ai dit non, je ne me proclame pas en tant que consultant et en même temps moi je travaille sur un créneau bien précis. Mon positionnement mm il -hmm. est clair et net. Il est clair et net. Je suis là, tu veux générer du lead pour les intégrer dans ton procès de vente, machin et je fais ça et je suis en mesure de te conseiller et de, de, de, de, de, de te dire quelles sont les mécaniques à mettre en place sur les différents supports, que ce soit emailing, réseaux sociaux, Google, les sites under tout ça. Et aussi, quand quelqu'un vient me dire, voilà, moi j'ai un site e-commerce et j'ai envie de, de booster mes ventes. Voilà. Et la question, tant on t'a demandé, vraiment, on est là, on est là, on t'a demandé le lieu, alors c'est designer, design le programmeur, designer design pour le consultant, et dernièrement, comment le projet il a été documenté. Chaîne Dans une chaîne où le consultant, il bien que nous ait bien terminé, est-ce que ce truc-là se passe avec le droit ou l'air ça peut arriver et c'est ce qui arrive aujourd'hui. À Les consultants, je me spécialise sur les social media, sur les stratégies, sur les réseaux sociaux. Je suis sur le site web, je Donc, il fait appel à d'autres personnes. Et ça a beaucoup d'interventions sur la même stratégie. Au final, ça ne donne pas grand-chose. Amin. Bon, je le petit exemple, à c'est le consultant à social media. C'est un exemple, c'est les SLITA Les aperçus, as les liens, les pages des liens. Il a, il a le mec qui gère le volet social media, il n'est pas en contact avec les de développement du site. Ils ne vont pas changer les images. Donc voilà, il faut un petit contact. Même un petit truc simple qui comme Voilà. Oui, oui. Consultant, juste le consultant Il le consultant son travail et l'audit la stratégie ou le le client il a accepté la stratégie ou On fait des projets il le consultant c'est bon de le consulting la stratégie la mettre en place. Il veille pas à la mise en place de cette stratégie. Ça peut ça peut aussi ne pas marcher. On le consulting Donc il faut faire la part des choses. C'est pour ça, il faut facturer l'accompagnement. Ah, voilà. voilà, Je dois me la Je dois me donner Je dois donner la Je Je Je finalement. Je alors, comme nous avons vu les calculs qui nous restent, déjà, j'ai Ami amie, Mahmoud Salamaryna, de Sénégal. J'espère que je vais lancer un nouveau club DMK bientôt. Donc, il y a un client de Sénégal, ça va bien. Oui, bien sûr, il y a un client de Sénégal. La question est, «The data doesn't support that. I'm not just a consultant. So, sure, why not? » Voilà, ah, est à, à dire, demande à le client, je ne suis pas un consultant. Est-ce que le consultant, c'est un superman? Est-ce que le consultant, il y a un il y il y a il est mieux placé pour faire ça? Et, et, il veut, il veut, al les employés, les femmes, en fin de compte, la bête, mais je trouve que c'est une utilité, peut-être, en fin de compte. Quand elle une dans une boîte où il y a des employés, il doit donner un plus. Déjà, j'ai un peu mal interprété le dire, mais il y a, il y a, je suis donné un à mon s'ha, je suis un consultant, alors, ok, on ne faut pas dire que c'est un homme qui est oui, sur quoi les les les personnes trust? Tant que, t, t, t, t, tant, tant oui. que es payé, tu tu tu te vois à de Est-ce que tu, tu fais attention ou alors, juste tu passes? Mais, mais, mais je suis pas le cas. Voilà exactement. Elle par exemple, moi je suis payé sur l'objectif. Donc pour moi oui. le problème le problème ne se pose pas. Donc elle a déjà fait, fait, fait, fait, fait pas de concept à le frais de m'intéresser que je, je mets le dis, c'est que j'ai un objectif. Ça dépend, il y a plusieurs euh, types d'objectifs. De, de, hein. euh, si j'atteins les objectifs, je suis payé. Si je ne les atteins pas, je ne suis pas payé. Donc, elle, je ne m'identifie pas réellement fait le poste Elle n'est pas à la il faut que le travail soit bien fait. Il faut que j'atteigne les objectifs pour que je sois payé. Uh -huh. Voilà. <rire> on va Donc partie. Voilà, donc, euh, donc, voilà. Juste pour dire... Euh, voilà, parfois mais là, parfois tu vois des trucs un peu louche ou réalité, mais tu dois être payé, donc tu passes, c'est pas ta, c est, c est pas ton travail non non, non ce n'est pas ça je non non je dois tout faire pour que tout, tout soit bien mis en place pour que elle je puisse pas pour que ça ne freine pas mon boulot à moi par exemple, par exemple, je dis n'importe quoi. J'ai un client, j'ai un client, il vend des services en ligne, par exemple. C'est des services, mmh. pas des produits. Donc, mais Meloul, avant de lui faire parvenir mon offre technico-commerciale, j'ai audité son site, et j'ai même fait appel à quelqu'un, un petit un petit chef-mai, pour avoir deux avis, par exemple. Et j'ai, par exemple, j'ai détecté des lacunes au niveau du site alors, des lacunes, pas d'un point de vue fonctionnel, mais des lacunes qui peuvent me freiner. Donc, du coup, ça ne va pas me permettre d'atteindre mes objectifs qui me Je à faire prévisions, qui m'aiment le chiffre que je veux atteindre, blablabla. Donc, directement, le client, avant, avant de commencer la mise en place des, de, de, de, de, de, des campagnes, que ce soit Google ou la ou machin, quand il faut, qu'on trouve une solution par rapport à ces lacunes-là. Et on a oh. fini par trouver des, des solutions. Donc voilà. Donc, juste pour te dire que je ne risque pas de me retrouver dans cette configuration-là, du moment où j'ai donné mon accord à m'engager avec le client selon l'infrastructure existante. Donc, oui. Et Amine, qu'est-ce qu que tu en penses, Amine euh... la non, fois, par... est que... Je peux encore je suis... le faire. Tu as un euh... dilemme. Il m'a comme oui, en fin de compte, l'objectif est de trouver le cas de la mais ça dépend, de de un petit, un est la société comme consultant ou juste un prestataire à Kaho Mais la femme a une différence, si tu un consultant, tu dois signaler, dénoncer, si tu juste un prestataire, tu es là pour faire ta prestation Calib, juste pour rappeler un dernier point par rapport à tu as de ta amine. De toute façon, un consultant, je dis, par exemple, supposons que je suis le consultant et toi tu es le client. Donc, elle a voilà, je viens te conseiller, te dire voilà, il faut faire ça, ça, ça, ça, ça, ça pour atteindre un tel objectif. Vois. Oui, mais il oui. changer ça, il faut changer ça, il faut changer ça. Voilà, mais mais le prestataire, si je me je portais la, la, la, la, la, la casquette du prestataire, elle est oh, bah, sur chantier, fait, ça ne se passe pas de la même façon, parce que le consultant, il est payé pour ses conseils, par exemple. Là, je me trouve la mission, c'est juste, uh, uh, voilà, c'est du conseil, il y a les grandes lignes, la stratégie et tout. Mais sur, mais, mais elle, elle, comme étant le prestataire, si je trouve des lacunes, bah, as des, des, des contraintes techniques, par exemple, au niveau du site web, qui vont m'empêcher de, de faire mon travail, dit, elle, je ne... Je, je, je ne peux pas, Matt. Je ne peux pas faire mon travail avec mes salarim. Qui est le client? Qui est le client? Qui est le client? Le consultant. Qui est le client? Consultant. Quoi? Quoi? Y a où des maquins qui aident les, aident les consultants? Ils font ça, ça, ça, ça, ça. Le consultant a le droit. Il a le droit. Il a le droit. Enfin, tu sais, je prends l'Espagne. Bon, moi, j'étais payé pour te mettre en place une stratégie. tu as ton équipe de développeurs, par exemple, tu as un chef de projet qui supervise le développement du site elle est le cas en tant prestataire et qui l'empêche de faire correctement son boulot. Tu vois un peu la configuration, Adil Donc, ce qui nous mène au prochain cartoon, au prochain caricature, à toi, tu le consultant de a et à un petit truc, t'as chanté à la halo, mais ça arrive, ça, ça arrive. généralement. La il, il, il sous-estime euh, les problèmes, bah, généralement en fait, à tel Tu veux générer des leads. en fin de compte, mais dès que la et tu et tu vas te limiter à la formulaire. Euh, Google ou Facebook en fin de compte là il y a un chantier et lui où Il mec a nous il chauffe uh, pas uh, de... il... du chiffre ils vendent des petits trucs sur une page Facebook mais il est busy il est obligé de faire un, un beau site ouais mais chauffe site il gère, il gère ses, ses clients. Il gère son petit. à de le données. Il ne voyait pas ça. Mmh. Voilà. Merci, euh, Amin. Ouais, ça fait On a perdu. Ouais. Ouais. Bon. Bon, c'est donc on tas de le de Bad, un de cartons à Et ça, ça a des questions à dire, à dire, à dire, à dire, à dire, à dire, à à dire, à dire, Bon, il y a un bon qui a fait un peu le temps, mais je ne le pas si je ne le ne pas de de regretter le confort, le le bureau ou tout le chose Ah non, ah non, non, non, ah non, du tout. franchement, franchement, laisse, ta... non, non, surtout matin, surtout matin. Ta... non, absolument pas. Fenti, même si mais... ma ce n'est pas, pas la, la, la vie en rose, ta, quand tu bosses pour te prendre compte, surtout matin, quand tu es au démarrage, y exemple quelques mois, mais franchement, ma c'est un choix, c'est un choix, tu assumes. Et il faut tenir jusqu'au bon point. Donc, euh, bien sûr, le fameux Delbert, euh, c'est un cartoon euh, qui existe depuis 1899. Euh, Carlo, euh, j'ai euh, contracté un consultant pour, euh, euh, pour, créer chez, euh, pour monter la, la morale en faisant, euh, faisant l'illusion que je ne suis pas lui. Euh, Not « one, Not one loves me. My life is pointless. I eat uh, old soap. » Est-ce que parfois, vous trouvez de, les, un consultant qui est employé pour, par le boss pour faire chier les, les, les employés dans le boîte Est-ce que vous êtes trouvé dans un Petra, un client, mais il a déjà des, des cadres, voilà, des employés qui font le même travail, mais il t'a employé pour faire chier le, le reste de l'équipe euh, euh, j'aime pas ça en tout cas bah... en fait là, on parle pas de consulting plutôt ça audite quand tu as les compétences les compétences et, tout, et tu ramènes quelqu'un de l'extérieur comme petit pour évaluer leur travail c'est plutôt de l'audit est pas les la franchement ça permet aussi de, de, de, de détecter des lacunes elle est construite tu dans la bulle, tu n'arrives pas à le faire. Pas forcément, pas forcément. Et est maîtres de l'équipe Amzak ne sont pas en train de faire le même. En général, il y avait beaucoup de cas où tu trouves des gens compétents au chéri, mais j'ai un consultant externe. Ça fait partie du budget, ça fait partie du projet. Et ça fait vraiment chier les employés. Vu les employés y sont au charisme, les consultants donc, car euh, il est présent. Attends, je le traduire. Après, nous full of consultants. Est-ce que les consultants font peur aux, autres, aux sociétés, parfois Et juste, la technique, la technique le contexte. Le contexte, les gens. Une fois que tu auras un consultant, tu peux avoir plusieurs. Il est quel, il est métier sera diversifié. Manage. Ça nous arrive, hein, là, je un consultant, ouais, parce que, t'as le cas, il a conseillé au club, cinq consultants, au oui, crime, hein. Il y a Kalim, il y a Kalim, je suis en train je le dis, on a un problème, surtout, surtout chez les clients, de façon générale, quand on parle de, de, de consultants, ou des consultings, généralement, un consultant qui se respecte dans n'importe quel domaine, là, on a les honoraires inter, ils sont fixes. Il un petit tu sais qu'il va mmh. te, te facturer 500, 500 dinars. Mmh. Dire, on n'a pas, on n'a quand je dis, on n'a pas, Mais la majorité, ils ne, ne, ne, ne, ne prononcent pas leurs honoraires un avocat quand tu décides, comme étant le client de frapper la porte de ce consultant là, mais cette bouquenade, tu La vie tous, fait En tout cas d'après ce que j'ai vu, c'est qu'il t'appelle pour te consulter, pour te, il y a des gens qui sont capables d'aspirer, des idées, Il faut juste dire qu'il d'aspirer, a un projet de théâtre au site web. Alors, il est en train d'enregistrer ça. Après, il fait un petit peu là où. Il n'a pas de câble comme ça. on n'a pas tout ce que de vie ou de la chambre. Exactement. Euh, Amine, est-ce que ce euh, qu'on a fait, consultant peut cacher d'autres consultants là euh, Pourquoi pas Pourquoi pas si, Quand une femme a besoin, d'être un consultant. Il y a un besoin, un besoin, le consultant, le consultant, a une bulle, magique Ça reste une petite discussion. Il y a une ou une généralement, un vrai chantier. Voilà, je que voilà, c'est pour cela un consultant il ne peut pas tout maîtriser. Il ne peut pas. D'ailleurs, d'ailleurs c'est pour cela qu'on qu qu parle de façon générale de cabinet de consulting. Et oui, un cabinet, voilà. un cabinet généralement, ça n'inclut pas un seul consultant. C'est un groupe de consultants. Et chacun est spécialisé généralement dans un domaine, dans un créneau. Par exemple, je dis n'importe quoi, une boîte de consulting de, de, dans le digital, là j'ai beaucoup en un consultant réseau social, un consultant emailing, un consultant big data, machin. Donc, euh, donc oui, un seul consultant, il ne peut pas tout faire tout seul. Ouais. Voilà. Donc, de, de, de ça, les bâtonnes, euh, bon. les, voilà. euh, les consultants... Vous êtes capturés, voilà. Donc, le consultant, est-ce que le consultant est un monstre? Debouler. De, voilà. Man, côté, côté, côté, côté capacité, mais côté, man, côté man, man, le, oh, dit, métaphore. Euh, non, non, non. Mais le consultant, vu que le le balle le le Déjà, tu un consultant, un consultant, consultant technique, ont le statut de consultant. Tu vois, en fait, il oui. travaille sur chantier, le, le, le rapport en terme, il est palpable, tu vois, comme Mais oui. le consultant, surtout le consultant, ma -tali, il y a la stratégie et tout, ouais, ça reste des paroles. Et surtout que la stratégie, toute stratégie n'est pas figée. Une stratégie, oui. ça dépend du temps. Donc et là, j'aime bien ka, un consultant, il bien un oui. client, une stratégie du haut, On m'a dit le client, commence à l'appliquer, par exemple, et tout, et pour un X... Pour une raison X, la stratégie, il se rend compte que ce n'est pas la bonne. Dans ce cas-là, okay. le consultant, c'est un monstre parce qu'après tout, il a été payé pour un truc qu'il n'a pas vraiment honoré. Mais il mais, y a un côté monstre, je parle de monstre, c'est quelqu'un de très mais... pointu, de très solide, une vraie bête. Bon, en tout cas, moi, je suis rigide, flexible, attentif, il sinon il a, il a un monstre qui fait peur. Ça fait uh, même Hadakim, chef d'ailleurs, qui échange, il est sur terrain, il a vous, -tru -tru -tru. Ça a dit, il a dit, il a les besoins de شنو réellement leur ciblage شنو réellement ils veulent mais ils comprennent je me t'ai t'حلoush réellement ils rien comprendre donc c'était le dernier en fait le dernier carton je vous remercie beaucoup ana qesr had merci pour cette atelier. je vous remercie et il y a Zainab qui a demandé ça pouvez vous m'expliquer euh, plus la différence entre consulting et prospection. Je n'ai pas bien compris. Euh, c'est une question... Euh, pros... ah, bon, la, la, la, la, la différence, elle est là. là. La prospection, c'est une première partie. La prospection, c'est que voilà, tu es pas dans l'inconnu, tu, tu vends un produit, tu vends un service, et tu essayes d'utiliser divers canaux de prospection, soit LinkedIn, tu appelles euh, le, le networking, euh, tu participes dans des séminaires, tu approches des gens pour leur leur voilà, leur proposer ton service. Une fois que ça capte, une fois que ça capte, j'ai qu'à ah, dire euh, oui oui, j'ai un besoin, euh, peut-être que j'ai un besoin dans le, le domaine بتاعك, le, le digital le marketing digital par exemple. Mmh. Ben, dans ce cas-là. Une fois que tu vas commencer à t'approfondir un petit le, le besoin as le client et tout, on voit que tu as la partie consulting, disons, parce que tu comprends le besoin et après tu vas commencer à orienter le client. Donc, ça. Mais la prospection, la prospection, voilà. c'est que tu as des emails, tu prospectes, tu appelles, tu... Ouais. Comme toi, bah, ouais, ouais. la démarche de la prospection, elle vient bien avant le consulting. Parce que euh, euh, bah, elle, si tu as jouer le rôle d'un consultant, il faut que la personne en face de toi soit un client. Voilà, donc, les euh, trois, trois questions que je vais poser rapidement. J'ai une réponse très courte. Est-ce que le consulting, c'est un, euh, euh, un métier à la vogue ou à la méconnue euh, C'est un métier connu depuis, depuis le temps des Templiers. C'est un métier, tout, tout, tout le monde avait des consultants. C'est le conseil Hum? C'est des conseils. Je attaqué le web marketing ou marketing digital. Je suis le conseiller et le consultant de consultants. Je suis un truc à la mode. Dernièrement, je suis attaqué un truc à la mode. N'importe qui se dit consultant. Je ne suis pas consultant. N'importe qui se dit expert, spécialiste, consultant. Voilà. Ouais. Donc, question pour... question. Pour, euh, alors, opportunité, est-ce que ça paye par rapport à un salaire fixe ou l'air? Oui ou non Kelly, euh, franchement, je, je ne porte pas la casquette de consultant. Oui, oui. Lé lé, Espagne, lé D'une façon générale, mais si tu, es, ben, supposons, elle, je suis consultant, maratel, ouais, Si je suis ouais. un bon je, si je suis un bon consultant qui maîtrise ce qu'il fait et si j'ai la bonne approche commerciale, ben c'est normal, ben c'est normal. Là où là, là, des consultants, c'est à l'heure généralement, sans payer à l'heure. Je j'ai quoi le canal offre un tel, pas un, c'est c'est à l'heure. je quoi le canal la vie à Chine, à Chine c'est à quelle appel, c'est un tel, a fois le million. Normal, question... dans ce cas-là, il ok, maintenant sur 12, tu Juste, un petit truc, il va, revenu, indépendant, comme consultant ou comme mais au plus les niveaux de salaire et les coûts il y a soit été surpayé, comme étant salarié. Ouais, soit tu dois changer de métier. Ok. La question, c'est très important, bon, Est-ce est que vos clients vous payent dans le délai? Euh... Oui. Elle, personnellement, elle, personnellement, vu que ça fait quelques mois que j'ai lancé, elle, jusqu'à maintenant, je n'ai eu aucun problème de paiement. Au contraire. Apparemment, <rires> <laughs> ah, hein. oui. ah, pour... madame euh, de Franchement, jusqu'à maintenant, même à j'ai eu une facture d'un client qui bosse dans <laughs> l'éducation. Je tout. allé bien que à la un de des clients qui ne sont pas euh, salvables. Euh, qui pour, pour le moment, exactement, pour le moment, <rire> nous, là. Mais, mais est-ce que, est que vous exigez à vos clients, bas de devis, de vos pays, une avance ça ne le devis de consulting de la Bad de validation d'offres. Bad de validation d'offres. Ça dépend petit de la nature de ta tâche. Ça dépend. si oui. c'est un investissement, c'est tout à fait normal. Je vais demander une avance. Parfois, oui. j'avance. C'est une relation personnelle, professionnelle. Mais la femme a des affinités personnelles, tu te madame. Voilà, on peut accepter d'avancer un peu d'argent, ça ça dépend du projet ça dépend de la trésorerie franchement voilà donc, donc, donc que... il y a des projets bon ça dépend une parce que a fait le positionnement terrain elle, a dit, elle avance toujours un budget j'avance toujours un budget elle, a mon modèle économique, Elle est basée sur ça. Elle, j'avance. Donc, elle, je prends un risque parce que je suis payé sur le résultat. Tu vois. Donc, parfois, avec le sac à main, Ben oui, je demande une avance. Sinon, les, c'est gérable et tout. Non. Vous avez une question, question. Vas-y. Oussama, En fait, apparemment, c'est ce que j'ai dit, en fait. Elle, elle j'ai dit, euh, il n'y a aucune stratégie qui est figée dans le temps. Une, une stratégie, elle est toujours évolutive. Donc, là, je t'en ai dit. Mais c'est, on est là pour... Euh, je sais, pour, elle, elle, elle, elle. Elle. non, je sais, qu'il je sais qu'il a dit ça. Moi, il m'a t'incliné, c'est un très bon ami à moi. Donc, ouais. euh, voilà. Ah. Donc, euh, elle, voilà, que, elle, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit une, une stratégie, quelle que soit stratégie marketing, commerciale, une stratégie d'entreprise, entre, elle n'est jamais figée. Elle n'est jamais figée, ouais. donc, voilà bon ça peut être ajustable pour quelques-unes mais la majorité est le mais question indication très important pour finir regardez est-ce ]Sí. que vous vous avez est-ce que comment vous trouvez vos clients tac est-ce que le client tac joue comme en tant client est-ce que vous faites du branding Est-ce que vous faites du networking Est-ce que vous avez des commerciaux sur la marque, sur le marché Comment vous vous procurez des, des clients Conseil. Conseil. Cool. Ah, oui, personnellement, il faut franchement, si tu veux, Bon, après, après ça dépend. Si tu veux optimiser les dépenses et l'énergie de surtout fait démarrage, le networking, le networking, ça c'est le euh, Talf, Schkoen, Talf, Astonis. OTMC, le networking, mais met ça là je exemple tu donc il y a le networking il y a aussi les recommandations maintenant donc euh, voilà donc le networking, tu hein, les recommandations, bah, c'est très efficace parce que quand tu es recommandé là ouais, à 90% tu signes là ouais. Donc les ça sinon bah ouais, sinon j'envoie des mails, je prospecte sur LinkedIn, je, je je je lance des campagnes aussi de génération de leads pour mon agence. sur Facebook, donc euh, je reçois des euh, des fichiers, et j'appelle, je fais mon commercial, je fais mon commercial, j'ai aussi j'ai engagé aussi des rapporteurs d'affaires. Par tu as on sur travailler avec moi pas pourcentage. Donc, tous les moyens sont bons pour décrocher du business. Tu vois, il y a quelque qui est maintenant Tu vois, donc. Amin, euh... qu'est-ce que tu bon dit? Essentiellement, je parle de plus la C'est du networking. C'est le réseau. Les recommandations qui vivent le réseau, mais en fait, quand c'est le réseau. Pour le reste, bon, euh, la prospection, on peut pas, sont assez, mais tu veux dire, euh, mais tôt, toute conversion devient ta network, tu veux à quoi bien c'est le même, bien sûr, oui, à quoi bien c'est le même. Voilà, entre, entre nos autres questions un peu délicates, I Amine, mean, est-ce que vous avez une stratégie, tu apprécies, tu veux dire, maintenant on une question euh, pour la, simple, pas... pour la simple oui. raison, euh, quand on propose plus. Madame, en fin de compte, si je suis pricing, femmes à des, institu des institutions en ne soit à l'international, hein, les leur propre, leur propre stratégie de, de pricing, leurs propres frais de consultant, un homme par consultant. Pour le reste, il n'y a pas de stratégie à mon avis. Euh, oui. Ouais. Euh... d'accord elle oui. elle elle elle consulting donc juste ah. je vais répondre à selon elle est ce que je fais mm -hmm. pour, que ma... pour que ma réponse soit constructive disons mais euh, euh, c'est pas pas une stratégie mais j'ai aussi un barème sur lequel je me base pour calculer mes, euh, mes coûts mais c'est un, un barème là où ça reste ça reste c'est pas vraiment objectif à 100% parce que parfois parfois ça dépend on a même perdu de... euh... oui, il... ah? c'est bon ça fait allô oui c'est bon c'est bon, bon. oui Donc, sans... Euh... Sans vide, oui ok c'est pas non, on, on a on perdu oh, merde. Euh... <laughs> ah, non, non, non apparemment tu Kérim Kérim apparemment un problème Bon, fait... C'est lui le modérateur, donc <rire> Apparemment. Oui, mais c'est moi. Il y a un show comme <rire> l'arcueil énergia. Donc euh, voilà. Donc il y a pas vraiment. Il y a pas vraiment une stratégie, mais Il y a une sorte de barème. Alors voilà. Euh, là, je fais, je fais. Y a un an, je fais, Je suis spécialisé dans tout ce qui est génération de leads au CPL. Et génération de vente, le site e-commerce au CPA donc le coût par action le coût par acquisition. Ben ce les, les sites e-commerce, euh, e le CPA, on ratassé un modèle économique qui euh, international disons on ratassé un pourcentage qu'on négocie, un petit génique aussi avec avec le le le le client sur le panier, on rate généralement, sur le panier, on rate Donc voilà donc selon le produit. Selon le produit, enfin a des produits qui sont plus vendables que d'autres produits. Donc je fixe le, le, le CPAMT. En fonction de ça, il faut que je génère plus de trafic qualifié sur le site pour que je vente. Et quand je génère plus de trafic, cela veut dire que j'avance plus de budget en termes de sponsoring, tu vois Google, et la Facebook, et la, ouais, et la Rio, tu vois, tu Désolé, petit petit problème, connexion. Euh... Covid-19. Uh... Ah, je suis en train d'avancer, je suis en ma... train de faire un ah flirting. Donc, ouais. euh, et, pour, et pour le lead aussi, parce que la génération de lead, elle dépend aussi du, du, du levier, ça dépend du, du service d'un client, ça dépend du produit, ça dépend chez nous les clients aussi. Donc, euh, il y a un certain coût de revient que je calcule en se basant sur, sur quelques éléments, notamment euh, le produit, c'est quoi Ou bien le service euh, Les charges fixes interne, j'ai des charges fixes, j'ai un, un loyer d'un bureau, j'ai une équipe de, de, de, de personnes qui est avec moi, j'ai mon salaire à moi, j'intègre tout ça. Après, j'ai fait une marge pour définir le prix de vente interne. Donc voilà, c'est pas vraiment une stratégie parce que, bon, il ah ben, y a un barème que je respecte. Marthe, par exemple, si elle a le coût de revient de terre, tu me génères du lead, ou tu as des facteurs avec le lead, je dis n'importe quoi, à 5 dinars, le lead, alors qu'elle a ce qui me coûte rien que sur Facebook, ça me coûte dans les 2 ou bien 3 dollars. Tu es déjà mmh. face à même, tu vois? Donc, euh, Il y a plusieurs facteurs à prendre en considération avant d'annoncer le, le, le, le, le, le, le prix final du client. Voilà. voilà. Donc, Anna, je crois que sa question, est-ce que, vous, est -ce que vous, vous facturez par lead est-ce que vous facturez par jour, par jour Est-ce que vous facturez par euh, objectif, par opération C'est Qu -ce quoi le, le, le truc le plus utilisé pour facturer le, le, le consulting Ça dépend de la prestation. De la nature de la prestation. Si on parle du pur consulting, généralement c'est du jour. Si on oui. parle d'un truc comme de accompagnement, qui les qui kiffe le jour. Ok, on parle d'un truc opérationnel. Mais là, ça va dépendre, de l'opération, Est-ce que femme est est a des charges Est-ce que femme a, femme a des coûts Je compte notre facturation sur un coût unitaire à la haja, Honnêtement, ça dépend. Mmh. Voilà. Donc, euh, je remercie encore une fois Youssef Ahmed de nous de vous pour avoir à des engagements professionnels. Euh, oui, Elbestlemen et Amine euh, Wishka, chers amis, euh, merci beaucoup d'être présents parmi nous aujourd'hui sur un sujet, sujet aussi vif, aussi intéressant que ça. Euh, ce qui est sûr qu'on va se voir très bientôt d'autres notre rencontre, soit en ligne, soit présentielle. La saison de à tout fin janvier. C'est janvier, merci. On vous remercie aussi. Donc, euh, c'est l'atelier numéro 6. On a utilisé Marger avec une, une surprise. on va l'annoncer d'ici lundi. On vous remercie jamais assez parce que quand le... je vous ai uh, invité, vous avez tous dit oui. Sauf que contre pas le choix. <laughs> voilà. Oui, il, il nous a épaté pendant la COVID avec euh, à quel point elle était un très bon uh, un très bon chef. Il y a en plus, copier le rôle. le voilà, il attend. Amine, c'est un ser ami depuis date et nous trois, on se voit dimanche Dimafi, au centre-ville, pour avoir un petit café. Nous, ça, on sera de retour au café très bientôt. Voilà. Je sais qu'il y a plein de monde qui sont coincés qui ne peuvent pas rentrer chez eux dans ce spécial. Donc, je vous à pour la Donc, c'était la numéro 6, Je remercie toute audience et Anwar, chaben notre ami Alhat, notre ami Mahmoud, Mouaz on vous remercie tous, Beher Hamemi, euh, Riyad Mezo On vous remercie tous ceux qui étaient présents parmi nous. Il y a aussi un ami algérien, un ami Mohamed, il était parmi nous, smart euh, Event. On vous remercie tout le monde qui était présent parmi nous. Euh, on veut donc rendez-vous pour la prochaine session d'Ima on va parler de podcasting, euh, dans le cadre mental. Podcasting et influence. Apparemment, le podcasting est du retour. On aura une invitée spéciale. Donc, détail, comme plutôt. Oui, Amin, ou Mabrouk. Merci, Mabrouk, beaucoup. Merci beaucoup. très bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.